Je m'appelle Joséphine Villemin, je suis chargée de ressources humaines au sein de la société Ariane France, qui compte un peu plus de 220 salariés à l'heure actuelle. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on fait appel à ces gosses dans le cadre de différentes formations. Donc nos collaborateurs ont eu l'occasion de, de suivre des formations, que ce soit en inter ou en intra. C'est vrai que chez Arleon, on a vu évoluer depuis 20 ans des collaborateurs qui sont aujourd'hui managers ou responsables et qui ont besoin d'allier la, la pratique du quotidien avec la théorie apportée par les nouveaux outils qu'on peut voir en formation chez Segos. Les outils apportés lors de la formation ont permis de mettre en pratique au quotidien et rapidement ce qu'ils ont appris en formation. L'avantage chez SEGO, c'est qu'on nous met à disposition un service administratif et pédagogique avec un conseiller dédié qui nous aide dans le choix du programme de formation et aussi pour finir en temps et en heure tout ce qui est en lien avec l'administratif avant la formation.